Sur cette chaîne, tout simplement. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un aliment que vous avez déjà au moins une fois consommé. Dites-le moi dans les commentaires si vous ne l'avez jamais consommé. Nous allons parler des flocons d'avoine. Évidemment, les flocons d'avoine étaient autrefois réservés à l'alimentation des chevaux. Mais aujourd'hui, nous l'utilisons dans notre alimentation quotidienne. Et nous pouvons l'utiliser surtout pour les, euh, en tant que brûle-graisse. Intelligemment, tout simplement. Pourquoi parce qu'il contient des protéines, du fer, donc c'est un bon glucide aussi, du magnésium, des fibres, des fibres, nous allons y revenir, magnésium, calcium, potassium, sodium, donc il est riche aussi en vitamines, vitamine B1, B6, B12, vitamine A, vitamine D et surtout la meilleure d'entre elles en tout cas pour nous, pour vous les femmes. La vitamine C qui est un antioxydant et qui vous aidera à perdre du poids, à brûler vos kilos, tout simplement, et à éviter de vieillir trop vite. Tout simplement. Alors, préférez évidemment, si vous voulez retirer un maximum de cet aliment et de tous les autres aliments en général, préférez les acheter dans un magasin bio. Préférez-les bio. Donc, euh, le flocon d'avoine, régule aussi donc il contribue à réguler le cholestérol donc ça aussi c'est le top vous pouvez confectionner euh, du porridge où il suffit de le mettre simplement dans du lait ou dans de l'eau avec des fruits hop là et c'est cuit donc voilà vous faites cuire un petit peu ça va gonfler et c'est le top aussi pour les fibres je voulais revenir sur les fibres ça fonctionne un peu comme le psyllium, en fait, ça va gonfler dans votre ventre, tout simplement, et ça va nettoyer votre flore intestinale. Et qui dit un système digestif qui fonctionne bien, dit perte de poids rapide, dit brûle-graisse rapide, perte de poids rapide. Donc, je vous invite à en manger rapidement, à enlever euh, tout ce qui est, euh, euh, voilà, peut-être euh, cornflakes de matin et les remplacer par... Euh, des flocons d'avoine tout simplement et si vous désirez perdre 10 kg dans les 5 mois à venir, je vous invite à prendre 45 minutes de coaching gratuit avec moi, je vous invite à prendre un rendez-vous euh, sur WhatsApp en cliquant euh, sur le lien dans la description, vous aurez mon numéro ou bien regardez certainement que mon numéro se trouve là dans la description et ma promesse c'est de vous faire perdre 10 kg dans les 5 mois sans faire de sport et en mangeant ce que vous voulez. Tout simplement, allez, je vous dis à très vite et je vous attends sur WhatsApp. À très vite.